Hello, hello Je lance un nouveau mastermind, un mastermind spécial cette fois parce que ça va durer juste 13 semaines. Le but, c'est de vous aider à atteindre un objectif, à vous fixer un objectif et à l'atteindre en 13 semaines. C'est inspiré du livre de 12 Weeks hier et il dit qu'en fait, euh, on, on devrait découper notre année, pas en 12 mois, mais en 12 semaines. Et c'est une méthodologie que j'appelle. Et qui m'a vraiment permis d'atteindre des résultats que je n'atteignais pas avant, tout simplement parce que mon focus est sur un ou deux ou trois objectifs principaux pour les 12 prochaines semaines. C'est suffisamment concret pour qu'on le mette en action et c'est pas euh, trop long. Parce que quand c'est trop long, on se dit bah, on va le faire ça plus tard. Et c'est pas trop court, on n'est pas trop pressé, on n'est pas trop stressé. Et le but, c'est que durant ce mastermind où je vais prendre seulement 5 personnes pendant une heure et demie chaque semaine, ok, chaque semaine, une heure et demie, on va passer en revue euh, votre projet. Vous allez me poser des questions, je vais y répondre, mais surtout, surtout, la force de ce mastermind, c'est de pouvoir s'entraider et de vous aider à tenir votre engagement. Parce qu'en réalité, la connaissance, vous l'avez à peu près. Moi, je vais vous donner quelques pistes, quelques outils, quelques ressources pour vous aider à atteindre votre résultat. Mais surtout, là où je ne vais pas vous lâcher, c'est pendant 13 semaines, je vais vous pousser à mettre ça en place et à vous être focus. Donc, comme exemple, ça peut être, vous voulez lancer une formation vous avez toujours procrastiné, en 13 semaines, on va le lancer. Vous avez envie de lancer une chaîne YouTube et de publier deux vidéos par jour, vous avez toujours procrastiné, on va atteindre cet objectif. Vous n'avez pas mis en place d'autorépondeur, il n'y a pas de lead magnet, il n'y a pas de cadeau sur votre site, vous n'avez pas moyen de récupérer des emails, on va le mettre en place et on va euh, s'acharner vraiment. Et je vais vous accompagner sur 13 semaines pour euh, lancer ça. Donc, en appui de ce livre que je vais vous offrir d'ailleurs, si vous rejoignez le Mastermind, il y a... Ce journal s'appelle le best self journal, le self journal, et en fait il est découpé en 13 semaines. Donc c'est parfait parce que euh, non seulement vous allez savoir comment ça marche, vous n'êtes pas obligé de tout lire parce que moi je vais vous expliquer comment ça marche, mais vous allez avoir un support où vous allez pouvoir mettre vos objectifs pour les, le trimestre euh, et chaque début de semaine mettre vos objectifs pour la semaine, et en plus de cela, chaque jour vous allez travailler, mettre en place votre planning. Et le but, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs euh, en 13 semaines. Et je vais pas vous lâcher, je vais pas vous lâcher et le groupe ne va pas vous lâcher. C'est pour ça que euh, la participation est plus élevée financièrement et aussi parce que ce mastermind est dédié uniquement aux gens qui gagnent déjà de l'argent sur Internet. Donc, si vous êtes totalement débutant, c'est pas pour vous. Mais si vous gagnez déjà de l'argent et que vous pensez que vous, vous êtes vraiment en dessous de votre potentiel que vous méritez ça mais vous êtes là pas parce que vous n'avez pas les capacités mais simplement parce que vous n'avez pas l'organisation la planification la contrainte n'ayons hein. pas peur des mots je vais vous contraindre pendant 3 semaines à atteindre cet objectif alors vous, après vous me connaissez hein, je suis quelqu'un de bienveillant et doux mais par contre en même temps je vais vous pousser et tout le groupe va vous pousser donc il y a seulement 5 places euh, le prix, vous allez le voir euh, sur la page. Je vais, je vais vous le dire et c'est un prix d'introduction parce que les prochaines fois que je lancerai ça, je vais facturer ça à 500 euros par mois pendant trois mois. Les prochaines sessions, mais pour cette toute première session, je vais facturer seulement 300 euros par mois pendant trois mois. Donc ça vous revient à seulement 900 euros au lieu de 2000 euros parce que pour moi aussi, c'est un test, c'est un challenge. Et pour tout vous dire, je vais me lancer aussi un projet. J'ai quelques idées en tête et on va le faire ensemble. Donc, si vous voulez rejoindre cette première promotion euh, dans ce nouveau format à un prix réduit et ne pas attendre plus tard, parce que je ne ferai pas ça tous les trimestres, hein, c'est très crevant. Donc, rejoignez-nous, euh, soumettez votre... Euh, euh, candidature en dessous et puis euh, je verrai euh, si votre profil correspond et je vous contacterai pour prendre rendez-vous et pour pouvoir vous inscrire dans ce nouveau mastermind qui va vous aider à vraiment lancer un projet en 13 semaines. Hâte de vous y retrouver. Si vous avez des questions, posez-les dans le questionnaire et hâte de travailler avec vous si vous faites partie du public cible et si vous croyez en moi pour vous amener à, ces, euh, à cet objectif en 13 semaines.